Bonjour Nathalie Desmarets de l'agence Sim Immobilier à Montargis dans le Loiret. Donc je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui le métier d'agent immobilier est si passionnant. Donc pour beaucoup de familles françaises, c'est l'accomplissement d'une un, vie l'achat d'une maison, d'un appartement euh, ou autre, rendre heureux à la fois l'acquéreur et euh, le vendeur. Euh, aujourd'hui l'agence existe donc depuis euh, 14 ans, donc Simimobiliers euh, euh, sur Montargis euh, est là depuis 14 ans et aujourd'hui il est très important d'appartenir à un réseau parce qu'on est euh, accompagné, euh, on se rencontre régulièrement, on a des formations très très régulières et de rencontrer les, les collègues euh, est un réel euh, plaisir. Si vous souhaitez donc devenir agent immobilier, ben je vous invite à, à nous rejoindre. A très bientôt